Ah t'as reçu tes produits TNT. Oh t'es bien Ah là ça y est, ça, ça là je vais mettre bien dans mes couilles ça là, oh là là Eh moi je me rappelle c'était la misère quand on n'était pas sponsor. Comment ils font les gens qui sont pas sponsor Bah comment on faisait avant quand on était pas sponsor, Bah viens avec moi je vais te montrer quest tu me vois pas Je vais te montrer Pas de truc bizarre Pas pas de truc bizarre Ok, okay. Ok salut les guerriers Et bienvenue sur Fitness Fusion Non, c'est moi qui le fais, c'est moi. Non, non, bah non, non, non, je veux que tu me dises on est là pour faire des fusions mais avec énergie. Ok salut les on guerriers On est là pour faire des fusions Non, bienvenue sur Fitness Il Fusion. est trop tard, okay. on est là pour les fusions Ok, <rire> on la garde, on la garde, on la garde euh, Bah c'est toi qui va annoncer ce qu'on va faire Du coup, vu que tu m'as dit que tu avais une solution Pour ceux qui n'avaient pas le complément Tous les mois gratuitement, Bien merci sûr. QNT, merci Bien sûr, euh, donc il y a plein de vidéos Où des gens, ils vont, ils achètent des produits action dans divers domaines Nous on l'a pas fait, j'ai vu aucune vidéo Qui est faite dans la musculation, donc on va aller à action On va l'acheter leur gamme de protéines et tout ce qui est possible et imaginable. Uh, okay. Et on ta va carte, tester avec ta carte avec son argent à lui, ah j'ai avec... pas d'argent. On va prendre pour la moi, carte la de face. fitness fusion <rire> les gars, parce que maintenant on a une société. Voilà. C'est grâce Merci à vous ce à genre de à tous projet. ceux qui nous, ont, qui nous font confiance. Et euh, du coup on va halasse, hein parce qu'à la fin euh, tout ce qu'on ouais, aura... on a mis l'accent, il l'a mis, on va <rire> Je, là, tout mis. On va tout envoyer, tout ce qu'on aura acheté à Action. On va euh, présenter les produits et on va les envoyer donc pour ça, pour participer au petit jeu concours. Il faut liker la vidéo, lâcher son petit commentaire. Liker et commenter, c'est ça les gars, donc tout le monde peut arrivé on va avoir 100 commentaires, donc n'hésitez pas si vous voulez euh, gagner. ça vous fera une petite gratuite. Il y aura au moins... Euh... Donc euh, ça fera un bon petit butin logiquement, même si c'est pas cher. On sait pas encore, je dirais entre 50 et 100 balles. On achète on tout, achète on achète tout, on n'a pas de peut limite. Peut-être plus de 100 balles, hein. peut-être vous allez vous mettre bien. On est parti, allez bien. Bon, on est parti, on va quitter le projet. On peut faire passer tes chips sur la carte de la société de quoi Des chips sur la carte de la société. Non, non. Ça va pas être là, ça va être encore un peu plus loin. Bon, là, on cherche le rayon. Tout droit. À droite. Oui, c'est bon, là. Bon, non, non, non. Tous les trucs éclatés au sol, ils sont là. Donc, ça, on prend. Quoi C'est prendre... toi qui vas les manger, hein. J'en veux pas, je non, te non, le non, dis. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout offrir en fin de vidéo. Restez là, il y aura les conditions. Okay. Attends, on va quand même regarder les prix, parce que je veux bien, c'est FF qui paye, mais c'est des ici. C'est nous, on travaille pour FF. Alors, ça paye moins de quoi Ça, voilà. Ça, ça, ça, ça. On est à côté de là, là. Les BC on en a Tout au foot. 10 euros pour le coup. Ça, je me garde. le garde. Je ne vais pas comprendre en terre, ça. C'est éclaté, on est pas des vegans, on montre la gomme. Ça ne garde pas ceci tel pas si je vais à la Oudi, hein, je te le dis. Bon. <rire> C'est bon, t'es fini, ton argent il va partir. Bon, 70 balles les gars, on va tester ça à la maison. C'est parti. Merci Fitness Fusion. C'est grâce à tous ceux qui nous ont fait confiance sur le site internet qu'on peut se permettre de faire ce genre de vidéo. Voilà les gars, on revient du magasin, 71 balles. Bon, ça fait mal au cul, oui. bon. mais bon, on va dire qu'on va faire une bonne de vidéo. Vous allez liker, ça va faire des vues et on, avec la monétisation, on sera remboursé. puis Peut-être qu'on peut être, qu être surpris voilà. pour 71 balles. Peut-être que. Peut-être que. On va arrêter QSD, on, on va aller chez Action. Donc on va commencer on avec le pré-workout parce que on sait que ça vous intéresse. Ouais. Donc ça, c'est à prendre avant les séances, ça vous permet de vous booster. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si on a un bon pré-workout euh, bah, c'est super simple. S'il y a des produits des stéroïdes. Déjà s'il y a des produits stéroïdiens, <rire> voilà, non, ça faut faut bien bien. il faut acheter directement s'il y a. Non, euh, première chose que tu vas regarder dans un pré-workout déjà, c'est est-ce qu'il y a de la créatine S'il y a de la créatine, il euh, faut savoir que c'est oh hypoglycémique, bon. ça veut dire, si tu vas pouvoir, mais il va falloir prendre banane ou autre, mais c'est à éviter. La créatine, ça n'a strictement rien à faire dans un pré-workout normal. Ouais, de toute façon, vous allez le voir dans tous les compléments alimentaires, plus il y a de choses on avait, dont on n'avait pas besoin. moins c'est c'est bon pour euh, ce qu'on ce qu'on veut ce qu'on voulait à la base. Ouais, si, si je veux un pré workout, je veux seulement l'excitant, tu vois. Ouais, c'est ça. ça tu as compris. C'est c'est pour le focus. On s'en fout du reste. Donc le plus important dans un pré workout, c'est quoi le, La molécule numéro 1, ça va être la caféine. C'est ça, ça qui va te booster. Euh, ça, ça y est, ça commence déjà à parler de molécules. Les molécules. <rire> Donc c'est la caféine. La caféine. Donc caféine, c'est un produit naturel, les gars. Qui est, tu sais que c'est quand même considéré comme un produit dopant la caféine. Ouais bien sûr, hein, c'est vrai. Parce qu'à haute dose ça vrai. te. Mais de toute façon oh. les gars tout ce qui finit par in, cocaïne voilà, et tout, c est c est vrai. Euh, héroïne, c'est c'est c'est ça. Protéine. Je suis en train de me dire, c'est addictif. Ouais, c'est addictif, donc ouais, on ça. dire ça comme un produit d'eau, à, ouais, à consommer avec modération. Ensuite, ce qu'on va regarder, euh, quand on prend un pré-workout, c'est aussi pour avoir une meilleure congestion. On est content qu'on congestionne beaucoup. Ça, ce qui va nous l'apporter, ça va être la L-citrulline et l'arginine. C'est les deux trucs les plus importants. Ça va favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins, l'apport d'oxygène, etc. Tu congestionnes mieux. Et là, es bien as T'as des meilleures performances voilà. en plus. tu as 1400 mg de L-citrulline et 1350 mg d'arginine. C'est moyen on va dire, j'ai vu beaucoup mieux donc voilà, donc si votre pré workout il, il se situe au dessus de ces valeurs là, c'est qu'il est bon faut qu'il qu il soit quand en... même bien au dessus, j'en ai vu avec des valeurs ouais, mais lui il prend des pré workouts du démon non, gens. tu prends du, c, du C4 par exemple, c'est bien Tu vois, ouais. ou même euh, l'hydravol, il est excellent il est très bien dosé, l'hydravol ah, est dire, très euh, je bien, bien dosé non, l'hydravol est très très bien dosé et pas cher, mais t'as déjà vu des pré workouts avec euh, des doses inférieures à ça ouais, ouais. j'ai déjà vu des pré workouts euh, vraiment après, tu les payes 10 balles, tu sais pourquoi tu les as payés 10 balles. Quoi. Donc, lui, il se situe dans la norme. Si vous avez au-dessus, c'est mieux. Si vous avez en dessous, c'est. Si c'est la HES, ça va. Mais si c'est la HES, vous pouvez y aller. Voilà, les compléments de la HES. Oh, Attends, donne, donne, donne, donne, don, don. il reste une dernière chose. Ouais, tu veux le goûter Ouais. On le goûte Allez. Ah, On goûte le la goût, vidéo, la durée 20 minutes. Et il y a aussi une molécule importante, ça sera la bêta-alanine. Tu connais les picotements ou pas Ouais, ça ça, bien. ça ça améliore ta performance. Et elle aussi. est dedans Je sais pas. Je vais te dire ça tout de suite. Bêta-alanine, taurine. Taurine, ça n'a rien à foutre dedans, c'est pareil. Oh non, c'est grave ouais, Ça commence à. Action, ouais, non, mais il n'y a pas de créatine, tu m'as dit dedans. Si il y a de la créatine, ça fait deux mauvais points. Alors on fait vraiment. Oh, parce que la cuillère elle est casse, c'est Attends, est Attends, dur, hein, attends, attends, attends. t'arriveras hein. pas vois Non, tôt. les gars, les gars, les gars, les gars. On <rire> est là pour tester, crash test. Déjà la cuillère elle se casse, mais pourquoi elle se casse Ils ont mis ça. Ça c'est pour enlever l'eau et pour pas que ça sèche. Mais. <rire> est ce qu'on peut entendre C'est dur, les gars, c'est très dur. Là, on peut. Oh, là mon pré orcal, je l'ai acheté, je peux pas m'en servir. Tu vois, ça tombe bien, j'ai des travaux, c'est du le mortier, là. Là, je ne peux pas prendre de poudre, regardez, les gars. Il y a rien qui tombe. Il s'allie. Oh, oh est-ce que c'est normal Mais il y a rien qui tombe Regarde par terre, tu vas passer un coup d'aspirateur. Les gars Et Mais non, mais là, c'est vraiment abusé, par contre. On vient de l'acheter, voilà, je vais aller me faire rembourser. Donc maintenant, les oméga-3, qui sont des acides gras polis insaturés... À quoi ça sert concrètement Vas-y, dis à quoi ça sert comment tu choisis. Les gars, ça, ça sert à tout. C'est surtout un souci de santé. Euh, meilleure récupération, meilleur système immunitaire, anti-catabolisant. anticatabolisant. Il y a plein de vertus à prendre des Oméga 3. Et le problème, c'est que dans l'alimentation, on a beaucoup plus d'oméga 6 9. et on trouve moins d'oméga 3. Donc il faut rééquilibrer la balance. En général, on dit il faut au moins 2 euh, oméga 6 pour un oméga 3. Pour être au plus clair, 2 euh, à 4 grammes d'oméga 3 par jour. Moi, j'en prends tous les jours. C'est mon complément alimentaire préféré, les gars. Je... je ne prends pas. <rire> c'est pas normal. c'est pas normal. T'as tellement mémoire. de vertu à en prendre. <rire> je mets beaucoup d'huile d'olive dans les plats. mais beaucoup Ouais, mais c'est pas suffisant. C'est si pas suffisant. Dire... Parce que tu... Oh. tu vas manger de la viande, tu vas manger du. Si je mets du Nutella. Du, du fromage. Dans tout ça, t'as plein d'oméga ça veut dire que tu manges beaucoup protéiné, tu as plein d'oméga 6 et tu n'arrives pas à rééquilibrer le ratio. Donc ça, c'est important les gars, c'est pour tout le monde. Il a pas une personne qui ne se supplémente pas, qui a un, une bonne balance oméga-3, oméga-6. Ouais, t'es obligé sur une bonne balance. Voilà, t'es obligé de te supplémenter, parce que dans l'alimentation euh, traditionnelle, on ne peut pas avoir une bonne balance si okay. on ne se supplémente pas. Et comment je fais pour choisir des oméga-3 Parce que la première chose à regarder, c'est que les oméga-3 doivent provenir de, euh, du poisson. Du poisson, ouais, ça je Et pas, pas des végétaux. Ça s'assimile moins bien, donc ça sert à rien. Si vos oméga-3 viennent de, du végétal, c'est pas bon les gars, changez-les. Donc là, je... Ça dépend, s'ils ah s'ils si ont vegan ils sont avec un choix. quoi En fait avec. avec voilà c'est tout hein. bah, ça c'est un choix vous, vous mettez dans la merde tout seul les gars. Ouais, chacun ses problèmes. Ah, on faire un barbecue, Ouais. <rire> donc là c'est bien écrit que euh, contient euh, 1000 mg d'huile de poisson pure. Donc ça c'est parfait. C'est de la merde. Hein. Ok donc maintenant pour savoir si c'est des bons oméga 3 euh, faut savoir euh, combien il y a d'oméga 3 en pourcentage et là on voit clairement... Euh, qui a euh, 18, 12, euh, 31, 31%. Il y a des marques d'oméga de, de, 3 où on retrouve plus de 75% d'oméga 3 dans une boîte. Donc là, c'est des, des bonnes marques, tu vois. Ouais. Là, on a moins de 30%. En dessous de moins de 50%, c'est mieux. C'est la catastrophe. Là, ouais. c'est comme si tu achetais rien. En fait, là, tu, tu manges du vide. Ouais. Donc ça, les gars, dégueulasse. Après, ce qui est bien, j'ai vu, c'est qu'ils ont rajouté un autre antioxydant dedans. Si dans vos oméga 3, il y a antioxydant ou romarin, par exemple, c'est toujours mieux. Reste oh, ben à la fin de la vidéo, on, on en voit tout. Euh, ensuite ben bah, moi je serais chaud de faire les bas. Ah toi t'as faim toi Non mais on est devenu des spécialistes depuis <rire> qu'on travaille <rire> chez QNT on est devenu des spécialistes. Depuis qu'on est chez QNT il y a plus de protéines en poule chez nous les gars il y a que des bas. C'est ça Bon c'est la même marque donc ça va être plus ou moins similaire Donc là ce qui nous intéresse c'est le moins de sucre possible et le plus de protéines Exactement c'est aussi simple que ça Donc moi ici pour cette barre là je vais avoir 15 grammes de prot Tu Pff, vois où C'est bof les gars Ah ouais. c'est là Si vous retrouvez avec 20 grammes de prot par barre c'est parfait Il Y'a a ce que je suis en train de voir Et le problème ici. Mmh, mmh. Oh dans 100 grammes il y a 72 grammes de glucides et 50 grammes de sucre Et je la goûte même pas 50 grammes de sucre <rire> je la goûte de <rire> même pas C'est un gars, sneakers ouais. On a une shape à respecter hey, là. Un sneaker. là ça va hein. celle-ci ça va les gars Celle-là aussi c'est mieux Là il y a que 15 grammes de sucre Bah quand même c'est beaucoup 15 grammes C'est énorme Les gars celle-ci 5 grammes de, de sucre donc Ah euh... c'est mieux C'est élevé mais on on ça va, va goûter, ça passe va Mais il y a que 15 grammes de protéines Bah viens on la coupe en deux On la coupe en deux on mange ça Bah <rire> là je suis choqué j'ai 50 grammes de sucre C'est du Nutella là Mais c'est bon non, c'est bon. Non. C'est bon. C'est bon. c'est validé. Donc, si vous faites vos courses, vous n'avez pas préparé votre shaker, elle est à action Je crois qu'elle est à moins de 2 euros. C'est pas mal. C'est validé. QNT, -ce vous me doutez qu'on est en train de faire la promotion pour un... moi. Pour la promotion. Celle que j'ai dans mes mains. Eh, chétain, regarde. 72 grammes, dont sucre 50,4. Yes. Ouais, mais c'est pour 100 grammes là. Il là, n'y a pas 100 grammes là. Mais dans 60 grammes, il y a au moins 30 grammes de sucre. Bah C'est là qu'il faut regarder. Qu 60 grammes. 30 grammes de sucre. Il y a la moitié de, de la barre. Ça veut dire que tu prends la barre bleue, la moitié, tu la remplaces par des carrés de sucre. Manger des sneakers euh, Prochain complément ça va être les BCAA Je me suis jamais renseigné plus que ça moi de mon côté donc ça tu vas m'en dire plus Moi on m'a toujours dit que c'était bien pour la récupération et apprendre pendant le training C'est ça Parce que c'était des acides aminés c'est des protéines en gros tu vois c'est des ça en fait, des des, de protéines C'est des, des, des acides aminés donc ça fait partie de la protéine Après il y a eu des études qui sont sorties comme quoi c'était unichip, ouais. Mais il y a eu un flou autour de ça en fait, dans le doute, faut pas croire que ça, ça va vous aider à prendre du muscle. Ah non. En fait, ça vous aide à ne pas cataboliser pendant ouais. votre séance. Donc, et ce qui est utile. Si bon. est... Voilà, et en plus, c'est bon, <ride> mais attention, attention aux arômes. Ah, celui-là, il est mou. Il est mou, déjà. c'est bien. Est mou. Donc, il faut en prendre euh, 10 à 15 grammes par jour. En général, 5 avant, 5 pendant, 5 après. Moi, j'ai toujours pris pendant parce Tout que, que c'était pratique. Je suis dans ma séance, je prends un litre, hop, je mets un scoop, c'est bon. Euh, après euh, la séance, c'est bien parce que vous synthétisez mieux la protéine si tu prends un shaker plus TBCA. T mieux. Voilà, il y a eu des fin. études, t'assimiles mieux, il y a 20% plus d'assimilation tu vois. La protéine, euh, la fenêtre à ça vraiment. Bah, en fait, c'est le fait de mélanger euh, la prot avec la BCA juste après ton Je entraînement. En savoir. Euh, ensuite, il faut regarder, euh, en fait, là, tu achètes de la BCA. Donc faut il faut savoir qu'il y a des 2-1-1, des 4-1-1, 6-1-1, Ah, Tu -1 -1. veux qu'on parle de ça. Plus c'est élevé, mieux c'est. Parce qu'en fait, le 2, là, c'est la leucine. Et c'est ouais. ce qui nous intéresse le plus dans une BCA. Donc on a leucine, isoleucine et valine. Valine, c'est ça. Il est bon. Et bon. Et euh, donc la le. ligne il retient parce que ça ressemble à <rire> <Les vrais. rire> Donc le 2, là, on parle de, de le signe et c'est le plus important. Plus il sera élevé, mieux c'est parce que si nous intéresse dans la BCA, bah après on peut très bien faire avec du 2 à ça 1 c'est très bien. Euh, 1-1 c'est nul. Je sais, même si je sais pas si ça existe. <rire> 2-1-1, bof, 3-1-1, parfait. Bref, euh, ça va jusque 6, les gars, mais 6 c'est rare. Jusqu'à 8, trouver. je crois. 8 J'ai jamais vu. Pas sûr, mais je crois. Euh, bon, en tout cas, déjà 6 c'est dur à trouver. Maintenant t'achètes une BCA, qu'est-ce que tu veux dedans Du bon goût, frère. Eh ben non, voilà, il fait l'erreur comme vous, je le sais. Bon, T'achètes une BCA, tu veux qu'il y, que que la... bon. qu y ait que de la BCA mmh. dedans. Donc à partir du moment où il y a des arômes, déjà c'est moins pur. Bah Donc, non. À bah... éviter si vous pouvez prendre neutre. Mais... Écoutez-le pas parce que lui il a pris de la protéine neutre une fois là. Voilà, Et mais c'est ça lycée. le problème. Les gars, quand c'est neutre, c'est dégueulasse. Donc même moi, mes BCA, je les prends avec un arôme. Fou. Ça me permet au moins de les prendre. Même si j'ai moins de BCA, au je moins j'en fait prends. Tu parce mets plus de poudre. Parce que si j'en prends des neutres, je sais que je vais pas la bouffer. Mais quand même, ça dénature la BCA. Ou alors tu prends neutre, mais tu mets dans ta protéine. Qui elle a du goût. Voilà, tu peux là, faire des compense. mélanges, c'est toujours mieux. Et, et là, c'est comme euh, ce qu'on vous disait tout à l'heure, plus il y aura d'ingrédients moins ça sera bon. Donc là, on voit, il y a de la leucine, il y a de l'isoleucine, il y a de la valine, il y a des arômes acidifiants. Voilà, là, là, les gars, la. Du... Bon. Après, c'est des colorants et des trucs comme ça. Et du colorant. En fait, si t'as plus de deux et du colorant, déjà, c'est pas bon. Oh putain, je ne la regoute pas. Attends, attends, de quoi Je ne la regoute pas. Elle est pas bonne Je viens de goûter. Avec je de l'eau le aussi. De ouais ou mais pas. le mec il mange ça comme si c'était Je me goûte pas tout. ça moi. Euh, les gars donc je... là je viens de vérifier le ratio de protéines et il y a plus de 4... Euh, de protéines de BCA et il est à plus de 90%. Donc euh, c'est parfait. En dessous de 60% c'est nul. Il a pas goûté encore. Là est on, on a 90, c est à 90%. C'est rare d'en trouver à 90%. Ah oui. Mais maintenant un bidon m'a dit que c'était pas goût, terrible. Vas-y goût, goûte goûte goûte Oh t'as du courage hein il a du courage hein, je vous le dis. Ah ouais. Mmh. Ouais, le goût est... En ah fait, bon, je suis désolé. Là les gars, faut penser objectif. Parce que c'est une très bonne BCA. Et, et pourquoi déjà, il n'y a pas de malto c'est ce qui rajoute le goût sucré. C'est pour ça que tu l'as pas eu en bouche, là. Le, le goût, il est très fade, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients qui dénaturent la BCA. Elle, elle est de très bonne qualité. Après, il faut être courageux, penser à ses objectifs. Euh... Ah ouais et là le plus ah, important. Je crois que c'est ça qu'ils attendent. C'est ça le plus important. Donc 10 balles. 10 balles la whey, c'est du jamais. Si tu as vu. 10 balles ou je remballe. <rire> tu connais ça, ou pas du <rire> du de euh, Donc la whey hein, aide à la récupération musculaire. Toujours après l'entraînement, c'est toujours ça. Bon. Et si vous avez assez de prod dans la journée avec euh, votre steak et vos œufs et compagnie, c'est toujours bon. C'est exactement ça. Pour repérer une bonne whey, c'est pas bien compliqué. Tu prends 100 g de whey. Tu regardes. T'as combien de grammes de protéines Plus il y en a, mieux c'est. Mieux c'est. Donc là, dans 100 grammes, on a 80 grammes. C'est propre. Ah, chez que chez par exemple les protéines Ils sont dans les 75-80 C'est propre Et en général la chocolat c'est là où il y a le moins de protéines En fait, et il y a quand même 80 Plus de 90 c'est excellent ah, Entre 80-90 c'est très bien euh, en, Entre 80-70 c'est bien En dessous ça commence à être bof En dessous de 60% c'est nul C'est ça Après euh, ce qu'il faut regarder aussi c'est euh, D'où provient la protéine À mon avis à ce prix là il n'y a pas photo protéine fromagères Tu vois c'est issu de... Production fromagère Alors, nous on veut quoi On veut de la viande On veut du lait La meilleure c'est la native C'est euh, directement récupérer du lait Du lait on est d'accord C'est là où elle va être la le plus qualitative mais la plus chère forcément Parce ouais. que c'est plus compliqué Alors que le fromage on récupère vraiment de la merde qui reste en fait quoi Et on en fait bah, de la protéine euh, Ensuite on va aller regarder aussi Donc le sucre, le, les glucides etc Protéines, carbs, graisse Regarde pour 30 lipides, grammes ça. pour un scoop Dans 30 grammes, dans un scoop On a que 1,8 grammes de glucides voilà, donc c'est pas sucré, même en sucre pur Ouais, 1,8 g. Ils disent ouais. pas il y a combien de sucre pur, mais déjà 1,8 g, on s'en bat les couilles. On donc, es elle croûte. est pas sucrée, il y a un haut taux voilà. de protéines. Euh, donc, pour une, scoop, de... De pour une scoop, on a combien de protes Pour une scoop, on a 23 g de protes. Voilà, c'est la moyenne, les gars. C'est très bien. En gros, on a 23 g de, de, de protes, 2 g de glucides, 2 g de lipides. On a quand même on a un petit peu salé quand même. 0,27, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même, mais ça va. Ah, on a aussi d'autres trucs dedans, ils nous ont rajouté pas mal, pas mal de trucs, ils nous ont rajouté des acides aminés dedans. Donc, ça, ça sert à rien. C'est inutile, mais il y a de la glutamine, ça c'est cool par contre. Pour la récupération ça t'évite d'en prendre en plus, c'est cool. Mais sinon pour qu'il y ait des acides aminés, ça sert à rien si t'en prends déjà à part, hein. ouais. Je voulais dire dans un complément alimentaire si t'achètes de la whey c'est de la whey qu'on veut, s'il rajoute des ça. choses, c'est pas terrible. De ce que je vois sur l'étiquette, moi je trouve quoi. que c'est propre. Maintenant on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui me fait peur moi en général. J'ai pas envie de Mais doubler... non on va être honnête, hein. si c'est bon, c'est bon, on l'achète, 10 balles, on ah, si c'est bon, 10 balles, euh... on a beau être conso, euh... Ça sent le cacao mais cacao forcé quand même. Il est forcé ouais, le cacao, <rire> ouais. voilà maintenant on va juger C'est la mixibilité, ça veut dire est-ce qu'elle se mélange bien, ça fait pas des grumeaux de la merde Parce que là où tu secoues et après il faut attendre 30 minutes pour que ça redescende la mousse c'est chiant Ouais mais tu sais quoi, même si c'est pas de la qualité, dans ce shaker Q&T, ça en devient Voilà, <rire> Bah la, ma mère elle s'est bien mélangé j'ai l'impression, aucun grumeau C'est le shaker, le shaker. Ça, on incroyable. va pas juger, c'est le shaker Me dis rien Non, elle est pas dégueu Moi, franchement, ça me dérangerait pas. de Mais non, en fait, je pense pas à tous les jours. Tous les jours prendre ça, je suis sûr que ça t'éclaire. Mais non, là, le goût est pas fort. Là, j'ai ça du tout. Donc ça, bon. non, Le goût n'est pas fort. moi ça, ça, ça me dérange. On a mis une bonne scoop. On n'a pas mis beaucoup d'eau. En fait, le goût, ça il, reste. On sent petites. plus le goût de l'eau. On sent que voilà quoi. Alors, je vais aller le vider pour qu'on puisse on mettre. On est en train de après. vendre un autre produit. Elle est bonne. Ouais, mais on est honnête. On est des gens honnêtes. On l'a bien sûr. Après, oubliez pas, c'est action. Vous allez avoir que goût chocolat. Il n'y aura pas d'autre goût. On a regardé, il n'y avait que goût chocolat. Vous aurez pas les goûts que vous avez chez QNT Caramel, caramel au beurre salé, machin. C'est-à-dire, si vous voulez vous faire des pancakes, ce sera goût chocolat. Il n'y aura pas <rire> goût de goût qui crème, de mais, mais, mais franchement, ça passe. Elle est bonne, elle est bonne au goût. Voilà. Allez, ça passera. C'est ok. Alors, on en a. Isolate. Thérapie, parce que c'est la, la, chose, la, même, la chose. même chose que la protéine. Donc vas-y je te laisse regarder. Tu regardes dans 100 grammes il y a combien etc. Donc là la différence entre euh, la whey protéine et la whey isola c'est juste que celle-ci logiquement elle devrait être moins sucrée. Ouais c'est ça C'est un plus haut protéine normalement. Et on va vérifier parce que déjà celle-ci elle était pas du tout sucrée avec 1,4 grammes ouais. de protéine. C'est euh, est de, plus, plus sucrée la bah ça serait grave. Non, bah là, elle a 0,5. Donc okay. les gars, c'est bon, là, c'est parfait aussi. T'as combien de protéines Et euh, en taux de protéines, on est à 90 grammes. 10 grammes de plus, c'est énorme. Wesh, ouais, c'est incroyable. Regardez en après. Code euh, Orteidis 10. Euh, pour Sur euh, euh, Action, à la caisse vous dites moins <rire> 20% sur tous les compléments alimentaires non franchement les gars je suis surpris okay. bon on a eu un problème avec le booster en début de vidéo mais là au niveau de la protéine ça se rattrape moi hein. bon, je pense pas qu'on à... fait bisous tu l'as mis à terre espèce de malade se voir elle sent pas bon, je suis sonné, elle sent pas bon mais c'est vanille oh. ça sent jamais bon là j'ai le goût chimique voilà maintenant est-ce que ça va bien se mélanger oui t'as ai partout sur ton... Voilà, ouais. je me suis bien habillé et tout ah, celle-là elle se mélange un peu moins bien, regarde. Ah, là il y a mousse, beaucoup de mousse. Hein. Hein. Ah, là elle mousse. Ah, hein. oh, mais ça retombe assez vite, ça va. Ouais, voilà. pourquoi Parce ouais, que c'est le chupilleur, cuelle, C'est magique. <rire> J'aime bien. Oh non. Je non, goûte non, pas. Non. Je déteste la vanille, je ne la goûte pas. Non, c'est pas vanille, c'est Isola. Isola, c'est dégueulasse, ouais. les gars. Non, on, on est obligé de le faire pour l'expérience. Ouais, oui. Non, mais tu vas le faire. Moi, je Commence je pas, pas à manger du chocolat pour laver la bouche. Moi je goûte celle-là. Non, non, non, non, non. Si je goûte, tu goûtes. Non. Si je goûte, tu goûtes. Je goûte pas. Ne l'achetez pas, hein. je vous le dis tout de suite. Achetez celle-ci. Non, parce qu'ils vont croire je dis ça pour euh, qu'ils achètent. Tu étais. Euh, achetez achetez celle-ci, mais achetez surtout pas celle-là. Celle-ci, je l'ai celle toujours pas goûtée. Ah je la goûte pas, je Elle est dégueulasse, c'est bien. Non, non, non, non mais goûte C'était bon Dégueulasse. <rire> bah, j'ai aucun regret. Je suis malade d'avoir donné 10 balles pour ça. Celle-là, je vais me sacrifier. Il nous reste là où est pour les hommes qui ne veulent pas manger de la viande. Ni des œufs, ni je ne sais quoi. Ou les femmes. ou les femmes. Déjà, ce que je sais sur les protéines végétales comme celle-ci, c'est que c'est beaucoup plus dur à avoir un haut taux, taux en de protéines. Ouais. C'est beaucoup plus difficile. En général, c'est entre fluide. 60 et 65%. Voilà. Et ben Alors que tout à l'heure, on était à 90. Hein. On est à 76. <rire> <rire> on va changer de sponsor. <rire> Donc là, pour 100 grammes, on a 76 grammes de protéines. Et on a, on a seulement 4 grammes de glucides. Donc okay. les gars, elle est bonne. Maintenant, faut voir en goût oh Maintenant, on va goûter Wesh, on dirait les gaufrettes au chocolat. Oh, <rire> ça me boit avec ton nez. Mm. <rire> Dégueulasse. Bon On dirait de l'avoine au chocolat. De l'avoine au chocolat On dirait de l'avoine euh, au, la au voine chocolat. c'est pas terrible. Non, c'est pas la folie. Tu sens, on dirait des plantes au chocolat. Ça sent bon, hein Ouais, ça sent le gaufrettes au chocolat. <rire> ouais, ça <rire> sent les, les crucifix <rire> au, au chocolat. chocolat. <rire> On dirait vraiment des petits morceaux d'avoine avec du chocolat, je trouve. <rire> non, non, non Oh t'es un bâtard Bah à la poubelle. Moi j'ai pas aimé la question, non plus, j'ai l'impression que j'avais de l'avoine dans bah, la... ouais c'est ça, il y a des morceaux J'ai l'impression de manger de l'avoine. Après t'es vegan, t'as pas le choix, tu fais avec hein, tant pis hein. Sinon vous avez la gamme VG... végétale chez QNT elle est excellente, y'a aucun problème Qui s'appelle Ah Oui monsieur Voilà <rire> euh, On va finir avec les multivitamines, donc ça on va, on va faire très vite les gars des trucs que je prends pas Faut qu'il y ait plein de vitamines dedans, c'est bien Vitamine A, B, C, D, E. Plus il y a zinc. des vitamines mieux c'est. Donc il y a ton zinc dedans. Donc Hakim, <rire> Hakim qui est avec Marvel. Oui. Oui. Vitamine B, vitamine D, vitamine E, vitamine C, zinc, magnésium. Il manque juste la vitamine A. Donc là déjà il vous manque une vitamine, et euh, la vitamine la plus présente c'est la vitamine B qu'on retrouve partout les gars. C'est ce qu'ils ce qu mettent dans le Young Sport à Fitness okay. Park. Donc il y en a partout, donc ça sert à rien d'en avoir en plus, on en a largement assez. Il euh, n'y a pas de vitamine A, donc euh, il va te manquer une vitamine là-dedans. Bref, euh, nul <rire> D'accord, on va conclure il comme ça, chiée. nul euh, une vitamine et Pourquoi on prend des multivitamines Parce que dans l'alimentation traditionnelle, on en, on en manque. Maintenant, les aliments Ils sont de moins bonne Transformés, qualité. Ils font la caisse, voilà, c'est de la merde. Beaucoup de plein, plein industriel, du coup, on se supplémente. Je vous encourage vivement à le faire, euh, mais pas celle-là. Pas comme moi. Voilà, non, surtout pas bah, Je mange ça. beaucoup, donc je sais que j'ai plus ou moins ce qu'il faut. Ouais, et tu manges sainement. Après, si vous tu mangez sainement, sainement. logiquement, vous n'en avez pas besoin. Mais comme on fait beaucoup de sport, on veut être contre, sûr d'avoir des carences, ça c'est sûr. En plus, là-dedans, ils ont rajouté du cuivre et du manganèse, Et ça, on en veut surtout pas dans nos multivitamines. En du cuivre, frère, c'est des trucs d'électriciens. Ah wesh. Ouais, bah c'est une molécule aussi. On n'en veut pas, pourquoi Parce qu'on en mange déjà assez. Et si on en a beaucoup, ça peut être... Antioxydant C'est considéré comme des métaux lourds, non Ouais, c'est des métaux lourds. C'est de la merde. Et euh, en forte quantité, ça peut être antioxydant. Donc c'est pas bon. Donc voilà les gars, vous le savez, les compléments alimentaires, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours un plus dans le pratique en musculation. Nous, pour avoir notre ah bon, vie, comme ça, je dis alhamdulillah, alhamdulillah, ça passe. Bon. Nous, on se supplémente chez QNT. Bien donc sûr. vous avez moins 20% avec le code Fitness Fusion. Mais c'est pas parce qu'on est sponsor qu'on peut pas dire du bien, bien des sûr. autres marques. Et mais c'est ce qu'on a fait avec Action. Oublie pas que la qualité de fabrication chez QNT, on sait où est-ce qu'elles sont faites, les normes. Alors qu'Action, on n'a aucune idée des normes de fabrication, où est-ce qu'elles sont Voilà, parce etc. nous là, on s'est juste arrêté à l'étiquette, mais si Bien on, sûr. on regarde vraiment la fiche produit, aller sur le site internet et tout, on peut voir d'où elles proviennent, on peut voir plusieurs choses qui pourraient nous freiner à acheter euh, ce genre de protéines. Exactement. Mais en tout cas, euh, sur tous les produits qu'on a pu tester... Euh, ce qu'on vous recommande. Celle-ci, t'avais aimé Non, pas du tout. Celle-ci, pour un vegan, franchement, elle peut faire la fête. Non, arrête, la texture est dégueulasse. Ouais, je le sais, mais bon, force à... Donc ça, ça, non. Attends, au pire, si la texture est dégueulasse, ils peuvent la mélanger de l'avoine. Mais non, frère, arrête, c'est dégueulasse, on a des produits à vendre. Ouais, c'est vrai. <rire> Donc voilà. ça, vous on pouvez prendre... Chez Action, BCA et la barre protéine ici, là qui est pas, qui est très peu sucrée. Par contre si financièrement c'est compliqué pour vous, j'ai été étudiant, vous êtes peut-être étudiant, n'hésitez pas à. Étudiant, apprendre... toi. Ah j'étais étudiant. Je me rappelle pas, voilà. Toute ma vie en <rire> plus. Je voulais pas quitter l'école tant que j'avais pas un truc. encore faim On avait pas le goûter, ça là Non arrête de faire de la pub Arrête Le goût est bon frère C'est normal, il y a du sucre ah bon, mmh. mais il y a du sucre dedans, ah là, il me fait bouffer du sucre, je vais voir le wifi bientôt. Pour non. ceux dont le budget est restreint. Ouais, donc voilà, pour ceux qui galèrent un peu, voilà les trois produits qu'on vous conseille. Pour le reste, n'hésitez pas à aller sur QNT pour les vitamines, pour tout ce qu'il y a à coûter à prendre. Et pour ceux qui veulent être sûrs de ce qu'ils achètent. C'est ce que j'allais dire. Avoir un meilleur rapport qualité-prix, c'est chez QNT que ça se passe, moins 20% voilà. avec le code fitness fusion. N'oubliez pas, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison en général. Voilà, donc là vous l'avez vu sur 10%. 10 Je sais pas je teste encore hein. Donc là <rire> vous l'avez vu sur 10 produits Il y en a que 3 qui ont été euh, corrects Et il euh, y a des défauts hein. C'est pas parfait Mais elles sont vraiment correctes euh, <rire> C'était Fitness Fusion de la Vous étiez en présence de <rire> Pimousse Go oh. <rire> Et Fun